Sauriez-vous reconnaître David, Abraham, Moïse, etc. Cela pourrait vous être utile si vous regardez un vitrail dans une église ou une sculpture religieuse ou même une peinture dans un musée. Ce sont des personnages qu'on retrouve assez souvent, mais ils ne sont pas faciles à reconnaître. Pour vous aider dans cette tâche, je vous propose un vitrail, vous allez voir, assez unique. Unique parce que il rassemble euh, les principaux personnages de l'Ancien Testament. Imaginez un, voilà, un tableau historique où, où se trouveraient côte à côte euh, Napoléon, euh, César, euh, Alexandre le Grand. Eh bien, ça existe pour les personnages de la Bible, en tout cas les personnages de l'Ancien Testament. Alors, il y a deux registres dans ce, dans ce vitrail. On va s'intéresser donc à celui du centre. Je ne vais pas identifier tous les hommes et femmes. Euh, représenté, parce que vous voyez il y en a beaucoup on va se contenter de 6 ou sept personnages en allant du plus facile au plus compliqué et on terminera par ce, cette petite curiosité hein, avec cet ange qui semble jouer le rôle d'un arracheur de dents qu'est-ce que cela signifie alors, commençons par les personnages les plus importants au centre. Je pense que vous avez tous reconnu Adam et Ève, mais pourquoi sont-ils représentés ainsi Alors L'histoire d'Adam et Ève, vous la connaissez, ils sont au paradis, mais ils ont le malheur de croquer du fruit défendu. C'est alors que Dieu les chasse du paradis. Selon euh, l'Ancien Testament, non plus précisément euh, la, le livre de la Genèse, Dieu euh, revêt de tunique de bête euh, les euh, deux euh, personnages et euh, condamne Adam à travailler euh, la sueur de son front et Ève à enfanter dans la douleur. Voilà, c'est pour ça que vous voyez euh, Adam tenir une, une pelle, une pelle dans, vraiment le, dans le, de, du type de l'époque, hein, c'est-à-dire vous voyez, elle est en bois et vous avez juste le bout qui est ferré. Voilà, et à l'arrière-plan on voit Eve allaiter un de ses fils. Probablement euh, Cain ou Abel. Bon, c'était facile. On va compliquer les choses avec le personnage à droite. Bon, compliquer légèrement les choses. Donc, un personnage barbu qui tient euh, des euh, sortes de, de, de tablettes gravées. Vous avez peut-être reconnu les fameuses tables de la loi. Elles sont faciles à reconnaître parce que souvent, le, le bout des tablettes est arrondi. Et qui tient dans ses mains les tablettes, et eh bien, Moïse, Moïse qui les a reçues de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que les tablettes de la loi hein C'est les, euh, les commandements, les fameux dix commandements. Donc, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne reconnaîtras qu'un seul Dieu, etc. Donc, voilà, c'est très facile de reconnaître euh, Moïse avec ses tablettes, mais il ne les a pas toujours, parce que vous allez trouver euh, Moïse dans différents épisodes mais il y a un moyen quand même de reconnaître d Moïse à peu près dans tous les cas. Regardez son visage, voilà, il est euh, entouré d'un halo de, de, de lumière. Voilà, particularité que vous ne voyez pas chez euh, ses voisins. Ce côté-là renvoie à un passage de la Bible qui a été mal interprété. Enfin, pas, très, pas toujours bien interprété. Dans la Bible en latin, il y a le mot Cornuta. Et Cornuta, vous pouvez le traduire de deux manières. Soit... Au sens justement véritable, c'est-à-dire resplendissant de lumière. Moïse était donc resplendissant de lumière, mais vous pouvez aussi le traduire, cornuta, comme cornu. Et euh, bah, des artistes ont pris au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis des cornes. Ici, en fait, l'artiste a fait un mix hein, entre les deux définitions. Donc vous voyez qu'il a, a des cornes, mais des cornes qui, euh, qui jettent, jettent de la lumière. Mais je vous dis, des artistes ont vraiment pris ce sens-là au pied de la lettre. Donc vous allez voir des euh, Moïse qui sont cornu, voilà, comme le diable. Donc ça, c'est assez, assez paradoxal. Alors ça a gêné sûrement certains artistes de représenter Moïse avec des attributs diaboliques. Donc ils ont essayé de lui faire des, des cornes un peu moins, un peu moins pointues, hein, comme ici sur la, dans la chartreuse de Champmol, en Bourgogne. Alors je vais pas vous dire que le résultat est fameux, en tout cas moi je ne sais pas, je, je, il me fait un peu peur le, le, le personnage. Je pense que hein, ouais, si un enfant ouais, est tombé sur ce, sur ce visage, il se demanderait si Moïse n'est pas le méchant de, de, de l'histoire. Bon, en tout cas, retenez que si Moïse a des cornes, ce n'est pas parce qu'il a des problèmes avec sa femme. C'est juste un problème de traduction. Allez, on augmente la difficulté avec le personnage qui est à gauche d'Adam euh, et Ève. Donc, il lève les bras. Et bizarrement, au dessous, on trouve une, une sorte de cabane. Je serais même tenté de dire une niche. Alors là, qu'est-ce que ça fait là bon, En fait, ce personnage, vous le connaissez très très bien, puisqu'il s'agit de Noé. Vous connaissez, je pense, l'histoire de Noé. Euh, Dieu en a marre de l'humanité, il veut l'éradiquer, mais préserve. Euh, Noé et sa famille, parce qu'il est, estime que Noé est particulièrement juste. Alors Noé a reçoit l'ordre de construire une arche, donc une sorte de grand bateau dans lequel il pourra mettre à l'abri du déluge sa famille et des couples d'animaux. Et il est précisé dans la Bible, précisément dans le livre de la Genèse, que cette arche devra comporter un toit et une porte. Voilà. Et c'est ce qui explique que les représentations de l'arche dans l'art sont souvent proches de celles d'une maison. Donc, il okay. n'est pas étonnant de voir cette euh, représentation de niche. Bon, on aurait aimé voir quand même une espèce de coque de bateau en dessous, comme euh, représenté ici, sur la façade de la cathédrale de Bourges. Allez, on monte dans la difficulté avec le personnage qui est à gauche. Alors, on va faire comme avec Noé, hein, c'est-à-dire qu'on va voir quest ce qu'il a en, en, en dessous, à côté de lui. Alors, on remarque qu'il tient une épée et qu'il euh, tient également... Un enfant alors qu'est ce que ça veut dire à moi cette représentation m'a en fait rappelé un souvenir un souvenir lorsque j'ai visité la cathédrale de l'an voilà où j'ai vu un personnage assez étrange un personnage qui tient un couteau et un enfant qui a l'air d'ailleurs assez inquiet et, et ses mains sont, sont liées alors moi vraiment je peux vous dire ça m'a étonné de, de voir ça et j'ai compris après que on avait on était en fait en face d'Abraham et de son fils Isaac. Ça rappelle donc un épisode de la Bible dans lequel Dieu demande à Abraham de sacrifier son, son fils pour juger, pour éprouver sa foi. Et Abraham le fait, il attache son fils, il l'emmène sur un bûcher et il s'apprête à l'égorger. Mais à ce moment-là, hors du geste fatal, un ange s'approche et arrête le geste d'Abraham. Un bélier apparaît, et c'est finalement le bélier qui est sacrifié. Voilà. Donc l'histoire se termine bien, bien pour Isaac, bon, beaucoup moins pour le bélier. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi ce personnage tient une épée, tient un enfant et remarquez aussi le détail de euh, bûches qui vont servir à allumer le bûcher du sacrifice. Alors passons à droite avec ce personnage là qui est peut-être un des plus étonnants. Puisque vous voyez il porte deux colonnes. Et en dessous de lui, maintenant vous avez compris, il hein, faut voir ce qui se passe souvent en dessous des personnages. se trouve un lion. Alors, ce personnage, vous allez le retrouver souvent dans les sculptures. Il est très facile à reconnaître. C'est Samson. Donc, Samson, on va dire, c'est le Hercule de l'Ancien Testament. Donc, Samson était très très fort. Donc, un jour, il marchait et il rencontra un lion qui se jeta sur lui. Mais, comme dit la Bible, Samson déchira le lion comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Voilà, ici, Samson, représenté au bas de l'orgue de la cathédrale, du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg. Samson est connu aussi pour un autre exploit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit avec des, des colonnes, hein. au soir de sa vie, dans un dernier baroud d'honneur, alors qu'il est prisonnier des Philistins, il est exposé au cours d'une fête. Samson se saisit des colonnes du, du, du bâtiment et arrive à euh, faire ébouler le, le, le temple. Alors, précisément, c'est un temple voilà, qui s'écroule dans, dans la chute du temple. Samson meurt, mais euh, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup plus de païens qui sont morts au cours de cet épisode. Donc voilà pour Samson. Au-dessus de Samson, en, plutôt en haut, à droite, se trouve des rois avec les couronnes vous voyez, assez, assez pointues. C'est comme ça qu'on imaginait les couronnes dans, dans, dans l'Orient ancien. Alors, ces rois, qui sont-ils Ce sont tout simplement les rois d'Israël, les rois de Juda, c'est-à-dire les royaumes euh, des Hébreux. Vous connaissez certains de ces rois, par exemple donc, Salomon, celui qui a fondé le temple de Jérusalem. Et puis, encore plus connu, David alors David, donc, quand vous avez comme ça une, une, une foule de rois, il est facile de le distinguer parce que c'est celui qui tient une harpe. Car l'histoire, en tout cas la Bible, dit que David consolait le roi précédent, qui s'appelait Saül, en lui, en lui jouant de la musique ou en chantant. Et donc David est souvent représenté avec cette harpe. A l'origine, David est un berger. C'est celui, vous le connaissez aussi, par le fait qu'il a vaincu Goliath, mais il est rarement représenté dans cet épisode. Vous regarderez les vitraux, les peintures, il est plutôt représenté avec son instrument fétiche. Il ne reste plus qu'à comprendre qu'est-ce que c'est que cet ange arracheur de dents. Alors je vous avoue, je euh, quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris ce que c'était et euh, j'ai dû me référer à, au blog. Enfin, je suis tombé plus exactement par, en faisant une recherche, je suis tombé sur le blog de Jean-Yves Cordier, euh, je vous conseille de le regarder. C'est un, un, un blog ou un site consacré au patrimoine euh, artistique naturel de bretagne mais quelquefois il élargit ses recherches au delà et il décrit justement ce vitrail qui est, qui est installé en normandie il explique tout ce vitrail dont euh, ce, cette scène assez insolite en fait vous avez ici Isaïe. Isaïe, bon, je pense que c'est pas le, le, le personnage le plus connu de l'ancien testament isaïe c'est un des prophètes donc autrement dit des, des personnages qui sont censés annoncer des événements futurs, en l'occurrence Isaïe annoncera la venue du Messie, donc l'homme qui apportera la paix éternelle sur terre. Il est dit dans l'Ancien Testament qu'Isaïe eut une vision de Dieu et qu'il se sentit coupable, honteux, honteux par le péché qui le rongeait, mais un ange surgit et lui apporta dans une tenaille une, une braise, une braise qui était sur un, un, un autel, et avec cette braise, il brûla les lèvres d'Isaïe, et ainsi ses lèvres et donc ses paroles furent purifiées, et Isaïe put devenir le porte-parole de Dieu. Oui, J'étais vraiment mal parti. Hein. L'ange n'était pas en train d'arracher une dent. Alors, ça peut vous faire rire, mais on a des arracheurs de dents. Hein. Dans, une, dans, les, dans certaines peintures religieuses, peintures vraiment du martyr de Sainte Apolline, on voit des, euh, des arracheurs de dents. Si on fait le bilan, voilà, pour reconnaître les personnages de l'Ancien Testament. Alors vous avez d'abord Adam et Ève. Donc c'est les plus simples à reconnaître puisque c'est un couple. Euh, alors plus précisément, si on voit ce couple après sa sortie du jardin d'Éden, euh, Adam tient un outil, un outil agricole, et euh, Ève a euh, des enfants. Moïse, lui, est représenté soit avec ses tablettes, soit avec des tablettes, et en plus, des cornes. Noé, bon c'est très simple, il monte, il construit son arche, Abraham Abraham est souvent accompagné de son fils, Isaac, et il possède une arme, l'arme avec laquelle il, euh, il compte sacrifier son fils. David, il est couronné et il porte un instrument de musique, une harpe. Enfin, Samson, c'est notre Hercule, il affronte le lion et plus rarement, vous le voyez, tenir des colonnes. Voilà, donc j'espère que vous allez désormais reconnaître ces personnages dans les différentes représentations artistiques chrétiennes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce vitrail. S'il y a un détail voilà, qui vous a semblé euh, insolite ou que vous vous interrogez, n'hésitez pas de, à poser la question en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.